Yo, amis, j'espère que vous allez bien, bien, dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait super, super longtemps, bah, qu'on s'était pas parlé et que j'avais pas posté de vidéo sur YouTube, je sais. Mais voilà, je voulais profiter ben, de ce moment là pour discuter ensemble de face à face Comme avant, comme entre amis, et puis entre frères et soeurs et puis cousins ah, je sais pas quest ce que je raconte là en ce moment Je voulais faire cette petite vidéo pour, euh, pour savoir déjà comment vous allez Est-ce que vous allez bien Dites-moi en commentaire ben, ce que vous avez fait pendant ce confinement là, ça m'intéresse Et puis dans cette vidéo, on va parler, on va chit-chatter. je sais pas si ça se dit Posez-vous, installez-vous, prenez un petit verre d'eau ou du thé le thé c'est bon pour la santé. Dans cette vidéo on va parler de la journée que j'ai passé aujourd'hui. Rien d'original. Mais oui c'est clair. Non. Alors ce matin j'ai été en ville pour un shooting photo pour une marque de vêtements. Ça s'est super bien passé, on a fait plein de photos, j'ai essayé plusieurs vêtements. J'ai hâte de voir les photos d'ailleurs. Et ensuite, j'ai été au coiffeur avec Mr John qui m'a fait cette magnifique coiffure. D'ailleurs, John, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. Ah oh, ouais, on est parti manger un burger. C'est un nouveau burger qui est au centre-ville, c'est juste à côté de en coiffure, c'est à Vini, Vini Vini. Je savais pas qu'ils faisaient des burgers d'habitude, je prends souvent leurs sushi. Ah Mais là, ils ont ouvert ben, une nouvelle boutique euh, à papété. J'ai testé leur fish burger. Ouais, c'est ça avec des fruits. Et je peux vous dire que c'était plutôt pas mal. Évidemment Ensuite une fois que j'ai fini manger, je suis revenu ici pour tourner une vidéo pour le Majestic, le cinéma Majestic. Je voulais profiter aussi de ce moment-là bah, pour faire aussi des vidéos pour ma chaîne YouTube. Parce que voilà j'aime bien parler avec vous J'aime bien quand on communique dans les commentaires Que ce soit sur Instagram ou Facebook Donc euh, ou Snapchat d'ailleurs Je suis un peu actif aussi dessus ah. Merci beaucoup pour euh, tout votre soutien Et ça fait super plaisir Voilà donc du coup j'ai fini de tourner la vidéo Et ensuite je vais aller faire les commandes Ah ouais je sais pas si vous savez mais je vends des paquets de fruits Normalement vous savez parce que vous me suivez sur Instagram n'est-ce pas Si vous me suivez pas sur Instagram N'hésitez pas à aller dédijenter juste là Allez vous abonner là-bas, je pense tous les jours Donc je vends des paquets de fruits depuis, ça fait à peu près une semaine, depuis le début de semaine Et c'est juste incroyable qu'il y ait autant de personnes qui demandent, qui me contactent pour avoir des paquets de fruits qui viennent récupérer ici Et ça me fait super plaisir Merci énormément pour votre implication, pour le consommant local Et ça me fait aussi super plaisir de vous voir par la même occasion C'est super cool Je vais finir les commandes, il me reste deux trois paquets Et si jamais vous êtes intéressé par des paquets de fruits Les ventes commencent euh, dimanche Lundi, mardi, mercredi ensuite on n'a plus rien Donc euh, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en bas Si vous avez des questions sur ces commandes là Pour avoir, ben, si vous voulez avoir aussi votre paquet En tout cas, euh, ça me fait super plaisir ben, de vous rencontrer lorsque... Parce qu'en fait, c'est moi qui prépare les paquets C'est mes parents qui vont cueillir Des fois, je les accompagne à Papara directement On cueille le vendredi, on prépare samedi, en dimanche L'agriculture fait vraiment partie ben, de nous Depuis tout petit, on, on grandit dedans Dans la vente des fruits Mes grands-parents sont agriculteurs Mes parents maintenant, ils font de l'agriculture à Papara C'est quelque chose qui me tient à cœur le fait de, de se rapprocher de la nature de voir pousser nos plants il faut savoir que tous nos fruits sont bio What pas de produits chimiques pas de pesticides rien du tout c'est vraiment alors, que du goût et euh, d'ailleurs les amis euh, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel type de vidéo vous souhaiterez que je fasse ah, Si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je vais tous les lire et je vais essayer de les faire. En ce moment, je suis super motivé à faire des vidéos, donc je compte sur vous pour euh, liker, partager cette vidéo vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En tout cas, j'ai très hâte aussi de vous rencontrer. Ah ouais, ce qui était quand même drôle, c'est qu'en ville, j'étais en ville toute cette matinée-là et euh... oh, ça fait super plaisir que de vous rencontrer. J'ai rencontré certains d'entre vous. Malheureusement, on ne peut plus se faire la bise, se serrer la main ou quoi que ce soit. Mais... mais voilà, le fait de vous voir, ça fait juste plaisir. Euh, on a pu quand même discuter un peu, même si c'est pas trop permis en ce moment, mais bon, c'est pas grave, hein. tant qu'on discute un peu de loin. Euh, voilà, ça me fait super plaisir de vous voir, de discuter avec vous et de revoir un peu la ville. Ça fait un moment que j'ai pas revu la ville. D'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. En tout cas, j'ai beaucoup parlé, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser ou quoi que ce soit, tout en commentaire. J'ai hâte de revenir très très vite sur YouTube, de vous parler, de partager de belles expériences. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, merci pour tout votre soutien Dans tous les projets bah, que j'entreprends d'être toujours présent à me soutenir, à m'envoyer des messages juste incroyables. Merci du fond du cœur. Ça me fait succès des c'est super. Beaucoup de projets sont à venir très très bientôt. J'ai hâte de vous en faire part. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, de vos amis, des personnes que vous aimez. Restez positifs, souriez à la vie. Et puis euh, j'espère bah, vous revoir très très très très vite. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous. Maurourou, nana. Et à bientôt les amis. Ciao. Oh, <clears throat>